Tipouille les gens, aujourd'hui une vidéo de DIY, de mon casque de derby. J'en avais déjà fait une il y a quelques années, mais euh, bah, c'était moins professionnel que, que, que cette fois-ci. Il y a beaucoup plus de masking tape euh, <rire> qui est inclus dans la production. Euh, J'ai découpé des, des stickers en, en vinyle pour faire des pochoirs euh, genre hyper précis et tout. Il y a plein de couleurs, Enfin, c'est vachement moins... Vachement moins aléatoire et vachement plus une idée précise et je veux la voir. Donc euh, voilà. Bon le petit truc avec, euh, avec ce primer, c'est qu'il a laissé une texture assez dégueulasse et euh, et du coup ça va un petit peu avec le, avec le style du casque parce que c'est un casque de Goblin et du coup ça fait un peu marécageux et tout, euh, mais c'est vrai que bon, dans l'absolu, euh, voilà, il se trouve que cette Goblin elle avait les oreilles un peu longues donc il a fallu que je lui coupe. <rire> donc côté gauche. Donc à ce stade, j'ai déjà passé trois couches de couleurs, euh, dans l'ordre le vert, puis le noir, puis le rouge. Et là, je suis en train de euh, couper les espaces autour des yeux pour essayer d'avoir euh, le, les trous des yeux le plus vert possible. Parce que je sais que je n'ai pas insisté euh, sur l'intérieur, en fait, la partie qui ne fait pas partie du casque, la partie qui est, qui est en polystyrène quelque part, qui protège, enfin qui protège, qui absorbe le choc. Et voilà, c'est absolument terrifiant. Toujours le moment un petit peu à la fois terrifiant et à la fois hyper satisfaisant d'enlever de, le masking tape. Bon là, j'en mets, mais... <rire> et une fois cette étape faite, on remet du masking tape partout pour pouvoir faire un joli contour tout rose, bien flashy. Et c'est parti pour le moment de vérité. ça se verra plus au vernis. J'avais prévu initialement d'avoir un très grand sticker qui aurait remplacé tout ce masking tape mis à la main. Et euh, en fait, euh, je me suis dit que, bah, en fait déjà j'avais pas la place, en fait. j'avais pas de feuilles de stickers suffisamment grandes et du coup j'ai fait un test sur photoshop, au lieu euh, d'avoir un truc parfaitement propre j'ai fait un truc un peu à l'arrache et tout pour voir ce que ça donnerait si je le faisais euh, bah, à la main et en fait j'ai beaucoup aimé le résultat donc euh, j'ai choisi cette option Hop là Double face noir rouge par contre ça marchait tellement bien. Et il est temps de révéler et de voir si tout est parfait. Alors c'est pas parfait. Loin de là. Mais ça a l'air de déboîter sévère. Attends quoi Ah si. Et voilà, donc on voit que le rose a, a pas mal bavé. Le rouge, en vrai c'est le rouge surtout qui a pas mal bavé sur le vert. Le rose a un tout petit peu bavé sur l'extérieur à certains endroits. Euh, bref, il y a des endroits qui sont pas tout à fait top. Et puis il euh, y a un truc qui va m'ennuyer tout particulièrement. Et ce truc là, bah en fait, euh, c'est les yeux. Parce que euh, bah, je me rends compte qu'avec les trous en dessous, bah ça, ça fait. ça fait bizarre. C'est pas quelque chose que j'avais pris en compte dans, dans mon design et dans la fabrication de. Du. du sticker bean. Mais par contre, les chiffres.. Ça c'est vraiment le moment cool. <rire> Genre, ça rend tellement bien, c'est tellement fucking propre. Ah ouais Attends, Je t'envoie une photo. Alors j'ai un peu rectifié le tir là où c'était moche en rouge du coup. Ce sera pas une mauvaise idée de redonner un, un coup un peu plus large quand je refais la tâche de sang. Bien marché en tout cas. Si idéalement je peux le recoller, ça serait vraiment cool. Ah ouais. J'ai peur que ça soit pas assez bien. Donc comme on peut le voir, j'ai remis le sticker en place en fait, enfin il se trouve que j'en avais un deuxième en vrai qui était pas tout à fait pareil mais bon j'ai pu l'adapter. Avec les yeux au bon endroit, c'est quand même mieux, alors le maquillage est moins beau et ça, c'est ce qui se passe quand on réessaye, etc., et qu'on n'avait pas planifié parfaitement au départ. Mais j'aime beaucoup le résultat. Mais le rose va m'emmerder. Décision a donc été prise de refaire intégralement le liseré rose à la main. Three hours later... Il noter que mon sweat n'a pas été épargné par euh, ma bombe de rose. Ça commence à avoir une bonne tête. Peut-être du scotch. Non, it is not du scotch. Et ouais, on essaie de réparer une bêtise, et puis on en refait une. Là, Parfait. À l'exception. <rire> de un truc qui est pas trop grave et un truc qui est carrément gênant. Et voilà, carrément gênant, ce qui veut dire que ça va être modifié, à nouveau, encore. J'ai fait des micro-modifs du coup, et maintenant c'est le passage du vernis.